viette mathématicien français, qui est né en 1540 et mort en 1603, a eu l'idée en 1600 d'écrire des lettres ABC, X, etc. pour les inconnus et les données d'un problème, souvent géométrique, et de faire des calculs algébriques, dans son livre Algebra Nova. Voilà comment l'écrivait avant de donner des lettres, cette proposition. Le carré de la différence de deux nombres ajouté à quatre fois leur produit est égal au carré de leur somme. Essayons de faire comme lui. Notons les nombres avec A et B, en général. Le carré de la différence, vous avez réussi, ajouté à quatre fois leur produit est égal au carré de leur somme. Voilà ce qu'on a prouvé. Pourquoi, en fait, cette égalité serait vraie. On commence les calculs de la gauche, et on peut arriver au deuxième membre à droite. Développons A moins B au carré, avec l'identité remarquable, A carré, moins 2AB plus B carré, plus 4AB, et puis, qu'est-ce qu'on fait Bien sûr, on réduit les deux termes, moins 2ab plus 4ab, on obtient 2ab. Et avec a carré plus b carré, tout ça, grâce à l'autre identité remarquable, est égal à a plus b au carré. Français. Une deuxième proposition de François Viette. Le double de la somme des carrés de deux nombres diminué du carré de la somme de ces deux nombres est égal au carré de leur différence. Traduisons ça avec des lettres qui représentent les inconnus, les nombres inconnus qui se trouvent dans ce texte. Le double de la somme des carrés. Le double. Le double de la somme, de la somme des carrés. Donc il y a un carré, a carré et un autre carré, b carré. Donc là on a le double de la somme des carrés diminué, moins diminué du carré de la somme du carré de la somme de ces deux nombres Voilà, le carré de la somme, est égal au carré de leur différence, A moins B. Langage algébrique est plus court, mais ça ne veut rien dire d'autre que ce qui est écrit en bon François. Essayons de prouver cette égalité. Commençons par le nombre de gauche. 2 fois A carré plus B carré. Moins A plus B au carré, membre de gauche, égal On développe ici 2A carré plus 2B carré. Moins, ici, on développe A plus B au carré. Attention, le moins que je garde devant. A carré plus 2AB plus B carré. Ce qui est égal 2A carré plus 2B carré, ceci. J'ouvre les parenthèses, moins A carré, moins 2AB, moins B carré. Tous les termes changent de signe. Ce qui est égal, je réduis 2A carré moins A carré, ça fait A carré. 2B carré moins B carré, ça fait plus B carré, moins 2AB. Et je reconnais ici rien d'autre que le développement du deuxième membre, qui n'est rien d'autre que A, moins B au carré. Deuxième proposition de Viette vient d'être démontrée. Jamais 203. Troisième proposition la dernière. Lorsque l'on divise la différence des carrés de deux nombres par la somme des nombres, on obtient leur différence. Lorsqu'on divise la différence des carrés, la différence des carrés de deux nombres par la somme des nombres. On obtient leur différence. A moins B. Est-ce que c'est vrai On va factoriser le numérateur. A plus B fois A moins B. Identité remarquable qui dit que la différence des carrés est égale au produit de la somme par la différence. Le dénominateur c'est A plus B. Et si bien sûr, si on simplifie par a plus b, le facteur a plus b, on obtient a moins b. C'est gagné.